Hey, salut à tous, on se retrouve sur LuckyCube Et oui, ça faisait très très longtemps, je pense dans les deux mois à peu près, que je n'avais pas pu tourner pour diverses raisons, changement de matériel, connexion en carton, tout ça tout ça, donc on... Voilà, je vais faire cette petite vidéo pour vous présenter un peu ce que j'ai pu faire sur le savoir pendant tout ce temps, et voilà voilà. Donc sans plus attendre, on va se retrouver sur le premier truc que j'ai pu réaliser, à tout de suite. Donc nous sommes à l'entrée de la mine du spawn, notre premier abri, donc là il y a une salle des coffres qui a été vachement bien aménagée par Vivi pour le moment temporaire. Là j'ai fait pousser quelques petites lianes là où il y avait eu l'usine à poulet. Et moi, donc voilà, une de mes premières réalisations, ça a été ce, cet accès là. Avant, il y avait un escalier qui descendait tout droit, qui n'était pas forcément euh, très adapté à ce qu'on voulait en faire. Donc voilà, j'ai fait un petit escalier comme ça en colimaçon, qui est effectivement un peu pénible parce qu'il descend quand même relativement bas jusqu'à la couche 5. Et donc, j'ai fait un petit circuit de minecart qui permet donc de sélectionner soit la salle des coffres, soit directement la mine tout à fait en bas. Avec, vous voyez, c'est tout ça, tout ça. Euh, voilà, bon. Là, par contre, c'est très artisanal, c'est pas du tout habillé, rien, c'est très brut. Donc, je vais vous montrer vite fait un peu à quoi ça sert. Ça a déjà été montré en vidéo. C'est un pattern qui a été fait un peu avec tous les copains. Chacun a pu donner son avis. Donc, voilà, il y a le premier accès, c'est la salle des usines. Là, on J'ai refait la femme ma poulet de Zephyr. Un autre truc, il y a toujours ce problème de 2 9 voilà, euh, bon, ici dans le four auto, alors, moi, je, vais, je vais débarrasser un peu de tout ça, Hop. voilà euh, donc il y a quelques usines, ici normalement il y a un autre circuit de carte qui remonte de la mine, il y aurait des coupes de slack pour le renvoyer, euh, qui, normalement, enfin, le projet c'est d'automatiser le, le déchargement du carte pour après tout faire descendre à la salle des coffres qui se situe juste en dessous, que je vais essayer de vous montrer, alors, c'est un peu pénible, hein, j'en suis conscient, je vais sûrement euh, accélérer tout ça, je sais pas. Alors, euh, 6 heures plus tard, salle des coffres. Alors la salle des coffres, voilà, où on en est, il n'y a pas grand chose de fait, il n'y a pas un gros trou, euh, mais qu'il faudra agrandir sûrement encore plus. Donc le main card qui arrive ici, euh, celui que vous avez vu en haut, donc ici on peut aller voir vite fait le système, en fait c'est juste un bête aiguillage, euh, voilà, hein, commandé euh, par partout, par les boutons qu'il y a là, ceux qui a la surface qui descendent, euh, je ne sais où. Et ceux qui remontent, dans, voilà, par des torches de tout en bas. Voilà, donc là c'est pareil. Donc là il y a déjà des, des petits tunnels que j'ai creusé pour. Donc ça, ça va à la X mob. Et là-bas, ça va à l'usine la... à faire. Donc c'est bon. Faut voir comment on se débrouille pour amener tous les items ici. Euh, sachant qu'en plus j'ai creusé là, mais faut voir si on peut oui, ici pour faire système de tri en amont. Donc... Mais voilà, bon, il y a quand même encore pas mal de boulot pour euh, pour réaliser tout ça. On a quand même pas mal de projets en cours. On a du mal à se tous en même temps sur le, sur le serveur, c'est pas toujours facile. Donc ici, voilà, c'est la mine, c'est le gros bordel. Je commence à laguer parce que bon, là, j'ai voulu faire des quickies avec des shaders, mais bon, j'ai pas, une config euh, tip top de ce côté-là. Bon, je me suis cassé la gueule en plus. Donc là, la mine a été ravagée. Euh, donc on voit qu'il y a des couloirs de minage optimisés qui restent là. Euh, il y en a là-bas aussi, je pense. Où il y a du mob qui spawn et il y a des slimes partout. là C'est c'est Non, je veux pas qu'il tape. Voilà donc ici en gros euh, tout ce qu'on a pu taper comme un caillou, en dessous euh, c'est le petit Minecraft coffre dont je vous parlais, euh, Nico a rajouté euh, un hopper et un double coffre, ce qui est très pratique au final pour se vider les poches, et je vais vous montrer, bah, je vais taper un minecart là, hein. on s'en fout, et, ouais ça grubre un peu partout, c'est un peu le bazar, je lag un tout petit peu et on se casse. Je ferai les ménages après parce que là, c'est fait euh, comme ça a été ravagé en, en plusieurs fois, tout n'a pas forcément été bien éclairé. Il y a eu des redémarrages serveurs aussi, donc bon, ça a profité pour respawner, je pense. Euh... Voilà, donc ça a été un peu galère niveau réglage du serveur là euh, par rapport aux usines, comme c'est du Vanilla, mais qui. pas pur Vanilla, on va dire. C'est un serveur spigote avec des... enfin, qui n'a aucun mode dessus ni rien, mais on a eu quelques petits soucis. Donc, du coup on a augmenté le taux de spawn des mobs pour euh, que les giles tournent à peu près comme le Vanilla, mais c'est l'orgie. C'est complètement l'orgie. Donc les oeufs je les posés là, je suis désolé je fais un peu étrangement. Et on va se retrouver, non je déconne, c'est juste à côté. <rire> hop hop hop hop hop. Ici Donc là maintenant il fait jour, c'est super joli. Bon le spot n'est pas encore tout à fait aménagé. Donc ça c'était le premier immeuble qui a été réalisé. La maison de Nico, la maison de Marty, la maison du Vigonbourg presque caché. Et voilà ma petite réalisation. C'est une petite maison euh, sans aucune prétention. Je ne suis pas un builder vous le savez, pour ceux qui suivent un peu euh, les aventures. Ah oui, mais ça c'est ouais. pas que je le montre. Euh, voilà, donc bon c'est tout petit j'étais en rez-de-chaussée, euh, là j'ai fait un petit peu à panty, là, mais qui n'est pas super joli je trouve, c'est pas très harmonieux mais bon. avec mon cheval et euh, un âne qui avait été trouvé euh, au spawn donc voilà, bon j'essaie de mettre un petit peu de détails, bon c'est pas... pas dans architecture hein, on va pas se mentir j'ai fait quelques essais aussi avec les banderoles, et donc ici à l'intérieur, donc de quoi dormir donc, le coffre qui ne sert à rien, là j'ai mis un arme en stand avec euh, bah, un ancien morceau d'armure parce que les autres je les ai récupérés, mais euh, je sers à l'occasion de récupérer des morceaux morts. Et là, Monsieur Patate, que vous n'avez sûrement jamais vu, que j'avais dans ma chambre, donc dans l'immeuble, la... dans ça rend pas trop mal. Et voilà, donc là je mets 2-3 petites choses. Euh, pff, voilà, mon leader chaise où je stocke tous mes trucs. Donc j'ai un beacon aussi qu'il faudra que je vois ce que j'en fais d'ailleurs. Des épées de râbe, 3 Voilà, voilà, bon, il y a 2-3 bazars que j'ai récupérés. Ici le stock de pioche parce qu'on avait trouvé un PNJ qui... Moyennant bon, quelques émeraudes nous donner ça. Donc on a fait le stock avec... Euh, c'est surtout ce que qui en a fait beaucoup. Moi j'ai encore ça quand même. Mais ce PNJ a été transformé en farmer lors de la redémarrage du serveur. Que, voilà, on va pas chercher à comprendre. Hein. On s'est fait U. Voilà, bon après la table de craft... Enfin, la table c'est plus pour, euh, pour... Des bouquins éventuellement, je sais pas. J'en avais une, je l'ai posée là. Voilà, voilou, donc après euh, j'ai participé au projet Amouti euh, comme j'ai vu, euh, j'ai fait ces petits trucs là Je dois vous avouer que je suis un peu en panne d'inspiration euh, C'est à dire que je, voilà, j'ai pas trop de projets en tête, euh, enfin on va dire pas du tout de même Donc voilà, je, je, si, vous avez, si vous avez des idées de choses que je pourrais réaliser, n'hésitez pas Faut savoir que moi j'aime bien faire muses avec de la Restone. Je suis pas un pro de la Restone mais bon j'apprends euh, petit à petit, je me démerde de mieux en mieux euh, bon, J'ai fait un découvrir aux copains, non, oui, si j'en je, je ai pas parlé. Euh, vous avez certainement dû voir le labo de Café Marty là où il y a le portail du Nether. Hop, je vais de ce pas y retourner. C'est juste à côté. Voilà, donc en fait, euh, Marty a demandé euh, sur le savoir en créa où il avait commencé à poser ses bases de, de faire un petit, une petite entrée swag. Voilà, bon, ça lag like pas du tout. Hein. Euh ouais, bon. Bon en vrai ça marche, je vous jure, en va je, je, je, je faire un petit test. Video setting, shaders shadows, va that off. Voilà. de mire", ça aura beau changer, ne vous inquiétez pas. Hop, voilà. Voilà, en vrai ça fait ça normalement. Alors, pourquoi les shaders ça merde J'en sais foutre on rien. Donc, l'idée, voilà, c'est deux plaques de pression pour sortir, euh, des pistes en herbe, ça. Et là, j'ai mis un tripouillard pour que ce soit un peu plus discret, ça fasse moins de tâches avec l'herbe. Voilà, bon, ça rend pas pareil, hein, ça les shaders. C'est plus terne, tout ça, c'est bon. <rire> non, je me suis habitué un peu aux shaders, j'avoue. La maison de Kingu, là aussi. Oh. Ça peut maison, ma mais, foi! Faut... Donc voilà un peu ce que j'ai pu réaliser. Donc J'ai filmé, euh, filmé un coup de pour la de sur ce projet là. J'ai participé aussi à d'autres choses hein. à droite à gauche comme j'ai pu. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas, hein, des choses qui pourraient être sympas à réaliser. Alors de préférence, pas des choses, pas, pas recopier un truc parce que bon, c'est euh, par exemple, j'ai fait pour l'usine à poulet de Zephyr parce qu'il y en a, a une qui marchait très bien. Donc, bon. voilà, je suis pas embêté, mais bon, voilà, j'aime bien euh, chercher des, des solutions à des problèmes, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires hein, si vous avez des idées. Moi je vais essayer de vous, de vous quitter sur une petite vue euh, de ce projet là, qui franchement, euh, designé par Nico et Kingu. Hein. On sent que Kingu est passé par là, forcément, hein. Puis les 3 milliards de tonnes de détails, pardon, mais euh... ouais non c'est... C'est plutôt imposant quoi <rire> voilà, et eh bien j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que ça continuera pendant très très longtemps et pouvoir vous retrouver sur du Minecraft assez rapidement, maintenant que c'est à peu près installé euh, correctement tout ça. Et puis eh bien, je vous dis voilà, donc à bientôt et euh, portez vous bien, ciao ciao